Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Donc qui s'appelle double échec et mat Un petit duel sur Davy Bot Avec Davy Bot donc euh, Je vous allez pouvoir voir euh, Pourquoi double échec et mat Parce que j'ai fait un gros coup de méchant Donc j'ai invoqué ma fusée volcanique Et mon rechargement accélérateur de flamme Donc là il, il pensait pouvoir Me faire une grosse invocation Xyz, Eh ben non, Eh ben manque de peau pour lui Bam J'ai détruit ces deux c'est 3 monstres et il perd 1500 points de vie. C'est plutôt pas mal. Voilà, je joue l'effet de mon rechargement accélérateur de flammes et j'invoque mon euh, ancien seigneur de la cloche de feu avec 3100 points d'attaque. Voilà, je, je fais très très mal. Voilà, je l'attaque directement avec 3000, hop, hop, hop, et voilà, mon super cuirassé canon ferroviaire, et je l'ai terminé. Voilà, est-ce qu'on aura le temps de faire Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein Donc surtout, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, et ciao tout le monde